Bonsoir à tout le monde, bonsoir Vanessa, bonsoir Yvonne, bonsoir Marie-Laure. Alex, bonsoir. Florence, bonsoir. C'est fou, quand j'ai obtenu le message que j'allais partager avec vous, deux minutes avant ça, je viens de voir, j'ai appris une nouvelle qui me. Je pense que ça sera le bon moment pour parler de ce que je vais parler. J'allais parler du focus. Bonjour la reine Christelle. Je viens de perdre un être qui m'est un peu cher. Donc euh, Et là, je suis deux minutes avant de lancer ce direct. J'ai annoncé sur le, le groupe que j'allais faire le direct et juste avant que je me connecte, j'ai ça. Et quand je suis en train d'y penser, je me dis, dans la vie, on a le choix. Et ce choix, on l'a chaque jour. Donc, quand je compte, euh, depuis hier qu'on a commencé le jeûne, les distractions que vous-même vous avez, parce que c'est la fin d'année, n'oubliez pas. Et... Vous aurez les distractions. Vous aurez euh, ce que la société attend de vous. Parce que quand c'est des fêtes, on s'attend à ce que tu sois dans l'esprit les, dans festif. On s'attend à ce que tu, tu achètes des habits pour les festivités. Euh, que tu prépares pour les festivités. Euh, Voyez un peu tout ce, qui, tout ce qui vient autour. OK. Merci. Hein, merci. C'est pas trop, je ne prends vraiment pas les choses dans ce sens-là, mais bon. Euh, la, la douleur de perdre quelqu'un, quelque chose, c'est. Je pense que. Quand, la, quand le temps de quelque chose est fini dans ta vie, ça part. Et quand le temps d'une personne est euh, fini dans ta vie, la personne se part aussi. Donc. Euh, je me suis rendu compte au fil de ces dernières années j'ai dû me battre contre la société merci la reine Candy j'ai dû me battre contre la société pour pour ne pas aller avec le flot parce que dans chaque euh, bientôt sera la saint valentin tout le monde sera là oh mon amoureux je n'ai pas d'amour ni après on va il y aura toujours un truc qui va venir et le plus pire en, en fait ce sont les personnes qui te montre comment tu es censé penser. Ou qui te montre ce que tu es censé désirer. Et quand je dis que c'est le focus qui va t'aider en 2023, ce n'est pas que tu ne peux pas avoir l'argent Ce n'est pas que tu ne peux pas avoir l'argent, ce n'est pas que tu ne peux pas réussir, ce n'est pas que tu ne peux pas écrire le livre que tu veux écrire depuis. Mais toutes ces choses viennent prendre l'énergie que tu es censé utiliser. Voyons peut-être une femme qui se retrouve dans une relation amoureuse. Une femme m'écrit hier, pendant qu'on est en de commencer le jeûne, elle me dit. Elle me dit qu'elle a fait le jeûne de trois jours, sec. La nuit à deux heures, elle me dit J'ai une confession à te faire. Je couche avec mon voisin depuis quelques jours. Merci, merci. Ne créez plus les condoléances. Bon, là. Tu me lagues à 10h30, 10 je suis en train de te faire mon direct. Donc, vraiment, ne vous dérangez pas. Ça va <coughs> Elle me dit, elle couche avec son voisin depuis et elle sait que c'est une distraction. Elle dit, vraiment, moi je suis, je veux avoir l'homme, mais vraiment, je ne suis pas désespérée à ce point-là. Je veux me marier, mais je ne suis pas désespérée à ce point-là. Et c'est ainsi que euh, je me rends compte que Dieu a donné des pas égales à tout le monde. Donc, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Dieu n'a pas donné l'argent à certaines personnes ou l'intelligence à certaines personnes. Et à toi, il t'a rien donné. Mais dans la façon dont on t'a éduqué, on ne t'a pas appris à concentrer ton énergie. Ce que je suis en train de vous dire, ça va beaucoup vous aider. Ça fait peut-être 3, 4 jours que j'ai fait une vidéo où je parlais d'égoïsme. Je disais, je suis content d'être égoïste. L'égoïsme ou le narcissisme, ce sont des qualités qui sont considérées de nos jours comme mauvaises. Parce que quelqu'un qui est narcissique, c'est quelqu'un que tu t'assoies avec lui, il pense comment à lui. Il va acheter ses propres habits. Il veut que tu donc tout c'est simplement Oui, donne-moi donne-moi faire pour moi moi moi et on a on, on a on a caricaturé ces personnes dans la société on les a fait paraître pour des gens que Dieu va punir Dieu ne punira pas quelqu'un parce qu'il a refusé de te donner l'argent parce qu'il va acheter sa chaussure Dieu ne va pas punir la personne. Et Dieu ne va pas non plus te faire avancer, genre, oh, comme telle personne lui a refusé l'argent, demain je vais donner le double argent. Non. Maintenant, il est temps que vous arrangez dans votre tête. Vous avez été dans des relations, non Vous avez donné. J'étais avec un monsieur l'autre jour, il me disait combien il a donné à sa belle famille. Donner, donner, donner, donner, donner. Donner à ses amis. Quand il était encore marié, <coughs> Et période de fête comme ça, alors il organisait des barbecues. Les gens venaient. Et il dit que quand il est tombé, il a chuté, son mariage s'est brisé. Les mêmes personnes qui venaient manger chez lui, ce sont les mêmes personnes qui se moquaient de lui. Je dis, tu t'attendais à quoi Bonsoir Kofi Quand il est tombé, il a chuté Il a perdu son focus Il se retrouve en train de dormir sur le, canapé, le lit gonflable Dans le salon de son ami Et il paye le loyer Il est en Europe Il dit que le jour où il est vraiment tombé bas C'est quand il était avec ses deux enfants Chez son ami Au salon en train de dormir sur le lit gonflable Dans la nuit, le matelas s'est percé Ça s'est percé. Donc il se retrouve à même le sol avec ses deux enfants en bain. Alors qu'avant, c'est lui qui avait les grosses voitures, les range Rovers. Il dit que c'est là qu'il a compris que c'est bon. Si je ne, fais pas, je ne me concentre pas sur ma vie, si je ne me concentre pas sur ma vie, c'est moi seul qui vais souffrir. Merci, Massaga. C'est moi seul. Vous comprenez 2023, s'il y a des gens qui vont monter, j'ai parlé ce matin, j'ai prophétisé, vous allez recevoir, vous allez monter, vous allez, vous allez... Vous étiez chaud, non Vous étiez content, non N'est-ce pas D'accord. Vous ne savez pas les choix qui vont suivre la bénédiction ou qui vont précéder la bénédiction. Je vous ai dit, j'ai annoncé depuis 3-4 jours, j'ai annoncé depuis 3-4 jours que euh, je vais faire une conférence le 31. Et je vous ai dit que j'ai choisi spécifiquement le 31 décembre parce que je sais que ce sera le jour où la majorité des gens seront dans les fêtes. La majorité Pendant que certains seront dans les, les croisières, d'autres seront dans les, les événements. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, 2023. Yeah, yeah, yeah. J'ai choisi le jour-là, parce que je sais pourquoi. Tant que tu n'arrives pas à un moment où tu dis je vais aller dépenser 300 euros le 31. Mon salaire, c'est 1800 euros. Parce qu'il va aller faire plaisir aux gens aussi. J'entre même dans 2023, je vais faire quoi dans 2023? Je pars où? Je veux quoi? Quels sont mes projets? Il suffit que quelqu'un t'écrive un peu. Oh, tu, tu fais quoi le 31? Ouais, viens, viens viens, viens moi pour une non? Donc en fait, tu n'avais rien à faire. Tu ne partais nulle part. Non, français, ne te dérange pas, hein. J'ai dit que en 2023, mes événements seront exclusifs. Je ne veux plus n'importe qui. Même les groupes que je vais créer. J'ai compris que quand Jésus a dit que euh, many are chosen, non, many are called, but few are chosen. Plusieurs sont appelés. Très peu sont choisis En fait, ce n'est pas Dieu qui choisit les gens Vous me suivez Ce n'est pas Dieu qui choisit les gens Il t'appelle Il y a Élie dans la Bible, non? Élie. Anne a fait le pacte avec Dieu Que donne-moi l'enfant Elle était stérile depuis Pénine a se moquait d'elle Elle, Elle plus à Dieu que si tu me donnes l'enfant, je vais venir te redonner cet enfant Quelques temps après, elle tombe enceinte. Elle prend l'enfant selon sa promesse. Cinq ans plus tard, elle vient déposer l'enfant au temple. L'enfant grandit. Mais Dieu aurait pu se dire il est déjà appelé, pourquoi est-ce qu'il doit encore l'appeler De toutes les façons, il est là. Une nuit, il reste. Il entend, on l'appelle. Euh, Samuel, Samuel. Il se lève. Élie, est-ce que vous m'avez appelé Non, moi je ne t'ai pas appelé, mon fils pas se coucher. Samuel, Samuel, vous m'avez appelé. Non, non, non, je ne t'ai pas appelé, mon fils. Ok. Il part, il se couche. La troisième fois, le petit que tu sais quoi, je crois que c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Quand il va t'appeler encore, il y a une marche à suivre. Écoutez, je suis pas impressionné par le talent de quelqu'un j'ai déjà rencontré des hommes et des femmes de Dieu qui sont un. Qui a l'onçon sur la personne. Mais la personne ne connaît pas répondre à l'appel. Parce que, parfois <rire> quand on voit ce que je fais, on pense que, oh, mais c'est facile. J'ai même plus d'onçon que toi. Je vous dis toujours, je ne suis pas la plus grande, la plus de, je ne sais même pas, de doigts là. Il y a des gens plus loin que moi et vous venez même souvent qu'elles vous consultent. Mais vous ne savez pas choisir. Jamais. Oh, yeah, mon, mon gars me fait pas ce qui te préoccupe, c'est ton gars. Ta belle famille. Oh, non, Il y a faux problèmes dans ta tête. Quand tu veux écouter mon ça, tu as dit oui, je comprends. Souvent, vous me contactez, vous commencez à me donner les conseils. Je dis oui, oui, oui, uh -huh, uh -huh, uh -huh, merci, bye. Il y a un passage d'ecclésiaste Je sais que c'est carrément hors contexte. La Bible dit à ce, à ce niveau-là, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Beaucoup d'entre vous, à une époque, l'onction, l'appel qu'il y avait sur votre vie. Et vous voilà, parfois vous retournez dans les mêmes choses d'avant. Tu fais cinq ans, tu retournes à la case départ. Tu tournes un an, tu reviens au départ. Tu tournes un an, tu reviens au départ. un d'entre vous, quand vous dirigez une prière, l'onction qui va tomber sur les gens le jour-là. Mais votre problème, c'est le focus. Vous n'êtes pas concentré. Je dis toujours à mes employés, même les personnes que je forme, ce n'est pas la multitude de choses que tu connais, pas les grands diplômes. Mais le peu que tu connais, est-ce que tu es fidèle dans ça? Et c'est ça qui construit le caractère. J'ai plein d'employés. Si mes employés écoutent ceci un jour, il y a l'un d'entre eux qui a fini son école au bac. Le jeune homme-là, il a pas beaucoup de... Il a fini au bac. Depuis trois mois qu'il a commencé le travail. Je l'observe beaucoup. Il est censé commencer à 7h30. Regarde, elle vient à 6h20 ou 6h25 au travail. Donc, 6h30 maximum, tu vas le voir. Et il sait qu'on ne le paye pas pour de 6h30 à 7h30. Il sait que ça rentre pas, on ne le paye pas. Il vit commence à faire les tâches des autres personnes. Tu vas alors voir les autres qui arrivent à 7h30. Ils se traînent d'abord, ils commencent au travail à 7h45. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. Quand je les regarde, je leur dis que vraiment, vous pensez que votre vie va finir dans mon entreprise Vous n'êtes que de passage. Vous n'êtes que de passage. Maintenant, quand vous arrivez, vous avez l'opportunité de façonner votre caractère. Soit tu le façonnes, tu prends ce que tu peux pas dans cette entreprise, tu avances. Soit tu viens, tu fais juste le minimum, le bel minimum. Après tu, dès qu'il est 17h00, je rentre, bye. Il n'y a pas de problème. On peut facilement vous influencer. Il suffit que tu te concentres quelque part pendant un mois, ça ne donne pas ce que tu voulais. Après tu dis, ah tu commences à venir à 7h30 comme tout le monde. C'est comme ça que vous êtes. Vous ne connaissez pas vous accrocher sur quelque chose jusqu'à ce que ça donne. Vous ne connaissez pas vous accrocher sur quelque chose. Like, on dit, You don't know how to juice somebody or something. Juice it until it gives what you want. Milk it. Je connais beaucoup d'entre vous que il y a des choses que vous ne pouvez pas vous rabaisser rab à vendre. Non, moi je ne peux pas vendre ça. Je ne peux pas vendre ça. Ah, tu sais, moi j'attends le fonds de commerce. J'attends le capital de 2 millions. J'attends le capital de 2 millions. Maintenant, c'est temps tu de quelqu'un à côté de toi. Tous les samedis et dimanches, elle fait le tarot et le bouillon, elle vend. Elle se fait 300 000 par semaine. tu dis non moi je veux travailler au bureau même si tu au du bureau va te payer 150 mille au mois et parfois quand tu vas voir la personne vendre 300 000 la semaine tu vas penser qu'elle a commencé à 300 mille tu ne sais pas que la personne quand elle a commencé peut-être elle avait seulement deux chaises où elle préparait pour porter sa tête elle venait déposer le focus le focus single vision. Vous êtes en ligne par exemple, vous suivez même 50 pasteurs. C'est pour ça que vous disent souvent que je ne cherche pas les followers. Allez là où vous allez faire, on va, on va, faire, on va applaudir vous. Oui, yeah! allez, ne vous dérangez pas, pâté. La Bible dit « When your eye is single, your body is full of light. » When your, eye is, single, your body is full of light. Quand ton œil est concentré et unique, quand tu as un œil, ton corps est plein de lumière. Moi, quand je vois ça dans le spirituel, quand tu es concentré, c'est comme le laser, toute ton énergie peut partir sur ce que tu es en train de faire. moi Maman, à trois heures, je me réveille à trois heures, je pense je à mes choses qu'il doit faire. Un homme... Euh, et, euh, quand tu occupes mon cœur, je me réveille la nuit, je pense à toi, je me tourne. Eh, pourquoi tu m'as fait ça? Oh, je l'aime, moi, mi me. Hey. Oh, oh. Hum, hum. Hum. Vous voilà. Comment elle a pu me faire ça? C'était ma meilleure amie. Apprenez. Que rien ne peut vous détourner l'attention pour trop longtemps. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit toujours, don't look to the left, don't look to the right. Je vais vous lire ça. De Deutéronome 28 Parce qu'on vous donne la parole, vous prenez la parole, vous dites que la parole ne marche pas. Tournons 28, je vais prendre le verset 1 et le verset 14. Si tu obéis à la voix de l'éternel, ton Dieu, en observant, visualise, contemple, observe, ça va prendre tout ton esprit, ça va occuper toute ta tête. Donc tu l'as resté comme ça, on te dit que mamie, tu penses à quoi Je pense à mon business. Ouais, viens, on peut un peu, on va manger au restaurant. Non, non, non, non, non. Je dois bosser sur mon business ce soir. I must focus. I must be at my, I'm at my father's business. Vous suivez 50 enseignements. C'est ça qui vous déroute Tu écoutes telle personne, demain tu écoutes telle personne Pendant un mois Après tu dis que oh, tu quittes la personne, tu pars là-bas Tu écoutes encore trois semaines Après tu dis non, tu reviens encore sur celui-ci Après je commence à les insulter que ça ne marche pas Il dit, si tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu En observant et en mettant en pratique Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui L'éternel ton Dieu te donnera la supériorité Sur toutes les nations de la terre Le temps d'observation est très long Les gens aiment la supériorité Vous aimez la supériorité Oh je veux que mes choses donnent Oui Tu ne sais pas qu'il y a un temps d'observation Il y a un temps de focus La famille dit oui, il y a la réunion familiale, il faut, il faut, il y a le deuil au village. Il y a les gens qui voyagent, ils prennent trois jours de leur semaine pour partir faire le deuil au village. La personne quitte vendredi, samedi au village. Dimanche, il est dans le bus pour rentrer. Je vois dimanche dans la nuit, l'entrée s'est parce qu'il ne travailler le lendemain. C'était le deuil de qui ah, la tante de mon, de, de, de mon ami, de mon camarade de classe, on était en sixième ensemble. Sa tante est morte. Donc tu n'as rien à faire dans ta vie. Que non, c'est la cotisation, non. Je ne suis pas pour eux, ils vont aussi venir, je suis pour moi. Voilà, voilà, voilà, voilà ta pas. « En mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et là, il dit « Voici toutes les bénédictions qui vont venir. » Il commence à citer « Tu seras béni, tes enfants seront bénis, ton business sera béni. » Ok, à la fin maintenant, il dit encore, il finit de donner toutes les bénédictions, il revient encore, il dit « Verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Quand vous prenez les bénédictions de Dieu, vous prenez ça au contexte. Je suis la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. En une journée, ne pas faire cinq choses. En anglais, you're like a headless chicken. Comme un poulet sans tête. Quand tu coupes la tête du poulet, non avant de s'arrêter il tombe il meurt te voilà dès qu'on te dit qu'il y a ça qui donne tu prends toute ton énergie je ne pas te déposer dedans tu attends deux mois hein? ça n'a même pas donné hein? tu sors vous abandonnez très vite on peut facilement vous détourner et il dit et tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche. Écoutez bien. Tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche. De tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Pour aller après d'autres dieux et les servir. Écoutez, l'affaire de Dieu là, ce n'est pas que tu partes ta genoux devant quelqu'un, tu l'adores. Qu'est-ce qui prend ton temps Qu'est-ce qui prend de tes pensées That is your code. Je vous assure quand j'ai commencé, ma vie a changé quand j'ai appris à être focus. Ma vie a changé. Bien sûr, je me suis fait plein d'ennemis. Plein d'ennemis avec plaisir. Moi, je dis toujours ennemi avec plaisir. I don't care. I just don't care, man. I don't care. You don't pay my bills. Tu payes mon loyer. Josué chapitre 1. Je me rappelle en France, en 2018, quand je faisais du Airbnb. Parce que quand mon ex m'avait quitté, il m'avait abandonné, avait maison. Il, il est parti le 6 et on payait le loyer le 5. C'est lui qui payait le loyer souvent. Il est parti, il m'a laissé le loyer à payer les factures. On tournait dans les 900 euros de factures par mois. Loyer, factures, c'est si On avait un, avant, un appartement de 100 mètres carrés à Reims, pas à Paris. mais voilà. Il part. Il avait vidé, il avait pris des, les, le lit qui était dans la maison. Les chaises en cuir qu'il avait achetées, je reste comme ça la Je Première chose que j'ai fait, je suis allé sur le bon coin. J'ai cherché. Il faut que je trouve le canapé pour le mettre dans le salon. Deuxième chose, j'ai décidé de faire du Airbnb. En trois jours, deux jours même, j'ai trouvé une chaise à 45 euros. Euh, j'ai appelé le bailleur, je l'ai supplié s'il peut payer en deux fois. Il a dit oui. Donc, la CAF m'avait donné 800 et quelques euros. J'ai donné la moitié, donc 350 euros. J'ai payé ma dîme d'abord 80 quelque chose d'euros. J'ai payé 350 euros au bailleur. Donc, il me restait moins de 350 euros. Oui. J'ai acheté le, la, un canapé lit. De trois places, j'ai acheté euh, un lit peut-être à 45 ou 50 euros, j'ai payé 10 euros pour compote, en tout cas j'ai aménagé rapidement la maison à moins de 200 euros, le reste de choses qu'il fallait mettre dans l'appartement. J'ai mis en ligne, et je me suis dit ok si je veux valoriser cet appartement il faut que je cherche les personnes, j'avais deux, deux copines, une de l'église et une, une coiffeuse que j'avais rencontrée comme ça au quartier j'ai passé trois nuits chez la coiffeuse quand j'avais les gens qui venaient louer je partais dormir chez ma copine pendant que je louais mon appartement c'était en 2018 fin 2018 et dans la journée quand les gens quittaient du Airbnb je partais là-bas c'est là-bas que je faisais mes croquettes je fabriquais mes croquettes pour vendre donc, je partais là-bas avec à 10h il s'est parti donc de 10h peut-être à 15h je nettoyais. Et les gens qui arrivaient venaient jamais avec 14h, 30, 15h. Donc je nettoie et puis j'utilisais le réchaud là-bas pour faire frire mes croquettes et faire frire les beignets. Après je nettoie tout rapidement, je change les draps, je lave les nouveaux draps, je sèche. Et puis je pars, euh, je, je repars chez ma copine dormie. Et il y a une nuit donc, cette copine-là quand elle me voyait, parce qu'elle était très spirituelle aussi. Très spirituelle. Et elle avait un don prophétique très accentué. Une maman de... Elle avait un fils. Nous, on avait dit ensemble qu'on va ouvrir l'église. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Ouais, tu sais, toi tu vas faire... Tu vas prêcher. Parce que moi, je toujours jouer mes Le bavadage, là, c'est tout dans moi depuis longtemps. Toi, tu vas prêcher. Moi, je vais faire le prophétique. Et puis voilà, moi, je ne connaissais pas les gens en Reims. Donc, elle disait, voilà, moi, je connais les gens en Reims. Voilà, ok. On se donne d'abord le premier rendez-vous. Le soir du rendez-vous, là... Elle devait rentrer tôt, à 19h, j'avais dit qu'à 19h, je vais t'apprendre comment utiliser le téléphone pour faire les lives. Je rentre, à, je ne sais pas où, je suis partie dans la journée de travailler. Moi, j'étais toujours dehors tête, j'étais tout mon agent. Oui, ça était. moi, j'étais toujours sur le focus. Je rentre à 18h30, 18h45. Elle n'est pas là. J'attends, 19h, 19h30. Elle rentre, elle au téléphone avec ses amis au pays, elle, elle, elle, elle mange, elle s'assoit sur le canapé. Je le regarde. 20h. Elle ne me demande pas que. On a dit qu'on devait On rendez-vous à 19h, que tu vas monter. T -t -t -t -t. Je dis, ok. 21h arrive, c'était mon heure pour faire la prière. Je ne sais pas trop ce que je devais faire à 21h. Je l'allais sur le et pas dans la chambre. Je commence à bosser. Je commence à bosser. Je crois que j'éditais les vidéos. Hein. Je ne sais même plus ce que je faisais. Moi, j'ai toujours eu un truc que je suis en train de faire. Peu importe que je sois employé ou pas, je m'employais seul. Elle vient dans la chambre vers minuit. Elle me trouve sur l'ordinateur. Je suis couchée sur l'ordinateur en train de travailler. Elle ne dit rien. Elle se couchait d'eau. Le lendemain, 6h, je suis debout. Je fais la prière. Je fais seulement une autre prière le matin. Je lance la prière, je prie. Après ça, je sors. Et j'avais loué un bureau, hein, j'avais carrément loué un bureau, que j'ai payé à 200, 280 euros le mois. Je, me rappelle, je crois que c'était ça. Hein. Et j'avais décidé que le matin, je pars d'abord au bureau, je finis ce que j'ai fait au bureau vers euh, euh, 11h, 10, 11h. Je pars à l'appartement, je finis. Après, je vais distribuer mes, mes beignets, mes croquettes que j'ai vendues, que j'ai fabriquées. Le lendemain, on se donne encore rendez-vous. Ok, tu vas venir au bureau. Elle était coiffée et elle voulait transitionner de la coiffure pour vraiment... Parce qu'elle avait un don prophétique. Quand la femme la prophétisait sur toi Oh Seigneur. Quand on se donne rendez-vous. On a au moins trois fois, on se donne rendez-vous. Ok. comme je, je sors le matin à 6h comme ça, je pars au bureau. Tu me trouves au bureau. On doit s'asseoir pour planifier exactement comment on va faire les choses. Les trois fois, la femme ne vient pas. Ou bien elle vient, elle fait une heure de tête à s'assoit. Et quand elle vient, elle me trouve, je suis occupée. Je, je, je vous assure, les, ce que les gens voient quand ils arrivent chez moi au bureau aujourd'hui, ça c'est tout que j'ai commencé depuis 4-5 ans. Elle arrive. j'avais je, je, je, je, Mon bureau j'avais j'avais mon desk, j'avais mon, mon, mon, ma, ma table à moi. Je lui donne une autre table, je dis, assois-toi là-bas. Comme tu ne connais pas encore faire quelque chose, j'ai internet ici que je paye gratuitement, que je paye, donc tu ne payes pas internet. Assois-toi, connecte-toi au Wi-Fi. Tu regardes les vidéos de tuto, les tutoriels. Elle vient s'asseoir. Premier jour. Après 30 minutes, elle tourne son téléphone. Euh, moi, je ne comprends rien. Hein. Je lui dis que ma chérie, concentre-toi. Je me rentrer, je dis y a pas de problème. Elle rentre, je la trouve à la maison vers 19h22. Trois fois, elle est venue au bureau et j'avais appris à faire des photos. J'avais dit, voilà, on va faire euh, euh, une bannière, on va mettre ta photo, on va mettre ma photo. Tu as besoin des photos professionnelles. Je prends mon temps, je prends mon appareil photo, je la filme. Je, je, je, je ok, habite-toi comme ça, fais comme ça. Je me rends compte que tous les rendez-vous que je donnais à la femme, elle allait me donner une excuse pour laquelle elle ne pouvait pas. Elle dit que non, la c'est dans laquelle je suis en train de partir, ça ne va pas me laisser. L'ultime soir, c'était le, le dernier soir où on, a, où on a compris que la fête n'est pas marché. On s'est encore donné rendez-vous vers 19h ou 20h, encore à la maison. Pour que je lui montre comment on va faire je ne sais pas quoi. J'arrive à la maison. Je crois que tu es au téléphone avec quelqu'un au pays encore. Et tu es toujours au téléphone avec des gens au pays. Anyway, j'attends. J'attends. Je lui dis que je dois aller travailler. Moi, tout mon connais, j'ai mon planning. Et moi, avec, avec moi, l'heure, c'est l'heure. Il ah. non, une minute, une minute, une minute. Elle a le téléphone. C'était Et... une Ivoirienne. Tu veux sais même comment on fait dans l'ordre. Elle a le téléphone. Ah, ah, ah, ah, ah. Il a fait ça. Hum, J'ai suis là, elle écoute. Je dis, regarde, j'attends. Quand mon œil est arrivé, bam, je suis parti dans la chambre. Je suis sur l'ordinateur. Je travaille, je travaille, je dis des vidéos, je faisais des posts. La page Facebook, c'est moi seule qui gérais à l'époque. Après, elle vient dans la chambre vers minuit. Après avoir fini toutes ces conversations avec tous les gens du pays là, d'Abidjan elle vient, me trouver dans la chambre, je ne dis même pas un mot, j'étais sur mon ordinateur, je bossais, elle me regarde, elle ah, mais tu es égoïste, hein je n'ai jamais vu quelqu'un qui est concentré seulement sur sa chose comme ça, non mais franchement, ça peut pas marcher, je la regarde, je dis, ma chérie, peut-être tu crois que tu m'insultes, mais pour moi, ça c'est la première fois de ma vie J'ai tellement donné aux gens Pour moi, c'était comme ça Je me rappelle toujours parce que c'est la première fois Que je peux dire que j'étais fière de moi J'apprenais à dire non à cette époque J'apprenais à avoir un emploi de temps, je le respecte J'apprenais à ne pas laisser les gens piétiner mon emploi de temps n'importe comment Elle a parlé, je lui ai dit que j'étais prévenue. prévenu quand je suis arrivée ici et que on a décidé qu'on devait travailler ensemble, je t'avais prévenu. Que cette affaire-ci, tu as à ta maison, tu as ton... Tu as, tu as, on va dire comment Tu as déjà une direction dans laquelle tu pars. Et je ne peux pas venir être ta mère. C'est une femme qui me passé au moins de 10 ans. I cannot be your mother. Parce que moi-même, ça me prend trop d'efforts déjà pour me discipliner moi-même. Ça me prend beaucoup d'efforts pour me discipliner moi-même. C'est si de me discipliner encore te porter pour mettre sur mon dos. Ça ne peut pas marcher. Je lui ai dit, donc, euh, ce qu'on va faire, c'est que je peux t'assister du mieux que je peux quand tu veux. Donc, quand tu veux et que je peux. Je te donne les contacts si nécessaire. Mais je vais lancer ce que j'ai fait seul. Le jour du lancement, elle était là. Quand je prêchais, il y avait une seule personne qui était là. C'était elle. Le premier jour que j'ai lancé l'église. C'était en mars 2019 elle qui était là, elle tenait même le téléphone pour quand je faisais le direct. On a fait peut-être deux ou trois semaines ensemble, après, chacun a pris son chemin. Et quand elle racontait, peut-être elle te racontait son histoire, elle te dire, je suis de chez tel homme de Dieu. Ouais, il m'a exploité, je suis parti chez tel homme de Dieu. J'ai même plus d'onction que lui. Le Seigneur me montrait les choses. Je te dire que le leadership n'a rien à voir avec l'onction. Le leadership, c'est une question de focus. C'est une question de. C'est euh, euh, euh, uh, it's, it's about values. C'est ce qui vous dérange. Ouais, moi, je mérite plus que la femme là, mais on n'est pas tu lui donner. Non, ma chérie, she's focused. Elle est focus. Parfois, quand tu échoues quelque part, il faut t'asseoir. Tu regardes ce que l'autre à qui, qui on a donné a et que toi, tu n'as pas. Parce Que vous aimez trop le victime mentalité, vous aimez la mentalité de victime. Je méritais, on a pris, on a donné. J'ai mérité, on a non, non, stop it. arrêtez. Je vais vous relire ce que je suis, ce que Dieu dit quand il appelle Josué. Et vous savez que Dieu est strict. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi Dieu lui a donné encore un ordre. Il est arrivé, il a fait sa part. Tu as dit, ok, comme tu n'as pas tenu là, tu vas voir de loin, mais tu ne vas pas entrer. Et il croyait que Dieu mentait. Bon, je suis sûr qu'il a cru à Dieu. Hein? Il a cru sûrement parce qu'il savait que... <rire> avec le père, là. Certaines choses de la vie n'attendront pas ton sentiment. Ça ne t'attendra pas. Tu es qui? Où tu Tu es la fille de Dieu. C'est pour ça que tu tournes, toujours, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Donc, je vais vous lire ce que Dieu donne à Moïse, à, à, à, à Josué comme instruction. Écoutez bien. Josué 1, verset 3, en descendant. Vous voyez qu'à toute instruction de possession, de domination, pour que tu domines un territoire, il y a des choses que tu dois faire. Arrêtez vos choses que, oh non, comme je suis venu ici-là, et que comme Dieu a dit, ça veut dit que oui, je possède. On t'attend le lendemain, tu n'es pas là. You're not being faithful. Tu n'es pas fidèle. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Continue. Vous aurez pour territoire. Et là, il commence à donner ici, là-bas, là-bas. Je ne vais même pas lire ça. C'est les noms bizarres. Verset les, 5. Ben, Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça c'est sucré. Oh, it is nice. God sera avec moi. Oh, God, my God is awesome. Ça te plaît? Écoute. un, fortifie-toi. Deux, prends courage. Ça veut dire qu'il y aura les moments où tu vas baisser les bras. Il y aura les moments sera douloureux. Il y aura les moments où tu seras en colère. Et les femmes, alors c'est grave, parce que nos émotions, là, ça parfois, il y en a dans tous les sens. It's coming, like it's all over the place. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Numéro 7, il dit encore, Josué 1, verset 7, fortifie-toi seulement bon courage. Parce qu'il y aura le mauvais courage qui va venir. <rire> This is a lonely journey, man. This is a lonely journey. Et comment est-ce qu'il dit de prendre courage En agissant fidèlement, ton courage vient de tes actions. Pas la fête de dire, je suis courageux. Je suis courageux. Il dit, eh, « "Aie bon courage en agissant. » Ça veut dire que ton courage se montre par un acte. « I keep showing up. »« I keep showing up every day. »« Je me pointe chaque jour. »« Day in, day out. »« I'm there. »« Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, voilà, c'est important. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Qu'est-ce que j'ai dit? Focus. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, voilà la clé du succès. Voilà la clé du succès. Tu vois un homme qui a de trompé sa femme, tu ne connais même pas. Tu d'avant. Et que vous savez que pour, pour, pour tromper quelqu'un, ça demande l'énergie. Ça demande l'énergie. C'est yes. it's trop it's, it's much. Je suis fatigué. Quand tu tu non. Déjà, même que pour rentrer dans une relation, ça prend l'énergie, ça prend le temps. Combien de fois engager encore deux relations Arrêtez de partir dans les invitations des gars parce que tu as espoir qu'ils te donnent 20 000 après. Il prend toute ta soirée. Il t'amène manger le poisson ou le porc. Il te guette. Il dit Je vais prendre ça aujourd'hui. tu es là, tu dis Je ne te donne pas aujourd'hui. Tu perds ton énergie. Parce que tu as tes intentions derrière la tête. Lui aussi, là, ça part derrière la tête. Quand je, parfois, les gars sont seuls. Ils disent Waouh, moi, j'ai traversé les étapes. Il y étapes pourquoi un homme me draguait. Je vous assure, c'était automatique. Je vous, moi, moi, je vous dis, je suis moi honnête. Open and transparent. Je m'en fous de ce que vous pensez. Quand il te regardait. Hmm. Est-ce que tu vas me donner les papiers? Hmm. Est-ce que tu vas.. Bon, l'argent peut-être. Ouais. Oh, il y a une grosse voiture. Bon. Quand il va se voir, il me déposer, mes voisins vont voir la voiture. Je vous assure. C'est fou parfois, hein. C'est fou parfois ce que tu peux.. Les choses que tu peux tolérer avec quelqu'un parce que les motifs du cœur des gens souvent. Parfois il me dit ok, il a une belle voiture. Quand il va me déposer, mes voisins vont voir que moi aussi, il connaît quelqu'un qui <rire> est Seigneur Jésus. Euh, et on a traversé les choses. <rire> ah là là là là là là là là mais tu ne sais pas qu'il y a un échange d'énergie qui est fait, que ton temps, à un moment j'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de, tout ce qu'on dit qu'on sort le soir, gna, gna. I'm not there. tu me vois où, moi, tu m'invites pas à aller manger le poisson, chercher le poisson, je commande le poisson, y a y on vient me livrer, on mange, en mangeant je suis en train de, de, de, de, de travailler sur mon, mon, mon truc, je suis sur ma page, je suis en train de travailler, parce que la, la petite énergie que tu vas mettre là, parce que tu ne veux pas aller dépenser 10 000 francs pour faire telle chose. Tu ne veux pas prendre tes 50 euros, tes 100 euros. Tu vas dépenser l'énergie de 5 000 euros le soir là. Oui, tu vas dépenser l'énergie de 500 000. Parce que tu vas manger le poisson de, de 10 000, de 15 000. Bonsoir Sam. Et vous devez arriver à un moment où vous croyez que votre énergie va payer. Et ça, c'est très difficile, hein. C'est très difficile. Tu dois avoir un moment où tu es convaincu que si je garde assez mon énergie, it's gonna pay off. ça va donner quelque chose. La fin de télé, hein? j'ai toujours vécu. Depuis 2013, je n'ai pas la télé chez moi. Depuis 2013. Parce que j'avais décidé que si je veux regarder quelque chose, je pars moi-même, je choisis en ligne. Je, je clique dessus. Je passe sur Netflix, je clique. Mais la fait que tu mets là, tout la télé comme ça, là, toute la journée, ça passe à juste ça te montre ce que ça veut, ça te bombarde les choses que ça veut. Mm -mm. Je veux pas ça. Non, moi, je veux qu'on vous relise le verset 7. Je suis un verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bonsoir France, sinon franchement. Et après il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le nuit et jour, pour agir fidèlement. Voilà, fidèlement. C'est-à-dire, quand vous voyez les chevaux sur un euh, horse track, euh, sur un, un truc-là, on appelle le horse track en français comment? Horse. Le, le, le, le, le chemin des chevaux là, là, ils courent. Généralement, ils mettent des... Ils blind, euh, blindfold, they, they kind of blind the side of the... Donc ils mettent des trucs sur les yeux des, des chevaux comme ça. C'est-à-dire quand le cheval court, il ne peut pas faire comme ça là. Il est comme ça. Parce qu'ils ont compris que la distraction peut causer ta chute. Et il dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche vous avez des conversations qui sont pas nécessaires pour vous et moi, quand je vous assure quand quelqu'un me prend dans des conversations qui ne sont pas nécessaires pour moi ça m'énerve je, je sens que mon énergie est parti ça m'est arrivé hier oui j'ai rencontré qu'il a a eu commencé à peu faire des faire des peu de des Ça m'a énervé. Ça énervé. Ah, on appelle ça les œillères. Merci, euh, Je suis assise. Parce que moi, si vous me si voyez quelque part, soit je suis en train de partir quelque part, soit je suis ici, je suis assise. Je suis sur mon téléphone. J'étais là comme ça là. Ah oui, ce n'est pas toi la dame de TikTok là. Effectivement. Elle prend le téléphone. Ce n'est pas toi ici. Elle rit. Non, c'est toi. Et quand je dis, M -m -m", je suis sur mon téléphone, genre. Ma chérie. Je sens faire quelque chose. T'as Taganon. Est-ce qu'elle va comprendre? Oui, tu vois, je voulais te dire. Je, je suis tout là comme ça. Et, et ça va de quoi quand elle parle. Qu'elle parlait. Je sentais que chaque mot qui sortait de ma bouche, ça me prenait une petite puissance, ça m'énervait. À un moment il voulait me si vois en route, tu vous en prie. Quand vous voulez, ne m'interpellez pas. Parce que mon numéro est en ligne, tu voulais me contacter, tu allais me contacter. Donc, laisse-moi. Voilà. Oui, tu vois, parce que je voulais te dire, tu vois, j'ai un problème là. Je... Euh... Oui, ce que tu dis dans tes vidéos, c'est vrai. Maman, tu sais, les gens sont méchants, ils se disent, ouais. Euh... Elle parle, elle parle, elle parle, je suis là. Il y a parfois des conversations que vous n'avez pas besoin d'entrer dedans. Parfois, tu prends même le taxi. C'est pour ça que moi, j'aime les, les, les, les Yangola. Il n'est pas obligé de te parler. Il est conduit sa chose. L'autre vas te dit oui, quand j'étais en Dokoti en 2005. Tu vois, je, je suis dans le taxi, je suis occupé Si je ne suis même pas sur mon téléphone, ma tête est en train de réfléchir sur quelque chose. Don't distract me. Leave me alone. Français, on, on a qu'à dire que tu es compliqué. J'en ai rien à foutre. I don't care. C'est pour ça que je comprends beaucoup les gens égoïstes. Je comprends beaucoup les gens. Euh, euh, euh, quand je vois que je suis devenue comme ça, ça me plaît jusqu'à. Tu vois, enfin, les gens savent oh j'ai la voix. Oh, je, je peux venir sur. Allez, ha Ouais, accompagne-moi. Non, je partais là-bas. Tu changes les directions. Tu commences à suivre la personne. Et qui est Tu m'attendais. Même quand je veux regarder mon film, il y a des moments où je reste comme ça, j'ai tellement bossé, ma tête chauffe. Soit je dors, soit je prends un film et je le mets. Même mon film est connu. Il ne viens pas dire que tu veux regarder mon film avec moi. Tu sais, il commence à faire des commentaires, poser mes questions. Je veux, ne me pose pas les questions. Oh. <rire> Vous ne pouvez pas savoir. Hein. Mais donné, il faut que je me pose, Il commence à t'expliquer. Que tu ne comprennes pas. Après, tu dis que tu... Moi, j'aime rire seul. Je vous assure que je peux vivre seule, je vis seule. Tu sais, les gens qui viennent nettoyer la maison, tu peux pas l'habitude, tu déposes, tu pars. Ne me parle pas, don't talk to me. don't. I'm, I'm happy, I'm fine. Quand mm -hmm. okay, je vais rire, je vais rire seule. Après, je vais mettre ma musique, je vais danser seule. Après, partir, je vais partir me coucher, je vais dormir seule. Après, je vais me lever, et mettre mon livre audio, je vais écouter. Après, je vais m'asseoir, je vais faire mes planifications. Oui, donc, je suis fine. je pensé que les personnes que je prends dans les consultations, non. J'ai consulté une fille hier. Je crois qu'après qu ça, j'ai dit que je ne veux plus faire les consultations normales. Quand vous venez avec 30 000 là, ne me payez plus 30 000 pour que je me consulte. Allez acheter mes produits. Si vous ne voulez pas acheter les produits, vous laissez. Ne venez pour me parler de 30 000. Les gens qui veulent payer 30 000 pour parler là ont trop de bavardage à faire. Tu m'as appelé pour la consultation, non. Laisse-moi, je te dis. Ce n'est pas toi qui me dis. Si tu m'as appelé, c'est parce que tu m'as tellement écouté que... Tu veux maintenant m'écouter par rapport à ta situation. C'est ça donc. Oh tu sais, vraiment ici là en Suisse c'est comme ça là. Oh vraiment tu sais, j'ai dit ma chérie, on n'est pas copine. Tu me payes. You're giving me money. So shut up. Shut the f up. Let me talk. Un jeune homme m'a fait ça. Je le prends en consultation. Rien à dire à mes secrétaires fatigués. Posez les questions aux gens avant de prendre, prendre l'agence. Voilà, arrêtez. Maman, il passe 25 minutes, il parle seul. J'ai dit, ah, j'attends, non, j'attends. J'attends. Dès qu'elle veut placer un mot, ah, hein, non, non, non, oui, j'avais fait ça, après il fait ça, avec tes personnes. personne. Oui, on voulait me finir au pays, eh, vraiment, hey, ma belle famille la voulait, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, vers la 28e oui, minute, j'ai dit, monsieur, vous avez payé pourquoi Vous avez payé pourquoi hein? Vous avez payé pourquoi Pourquoi je vous parle non Je vous assure à finir la consultation. Après il m'écrit, il me dit que tu vas me consulter quand <rire> J'ai dit que tu ne me connais pas. Je t'ai accordé 30 minutes de mon temps. Tu as pensé que tu étais très... Et quand tu l'écoutes parler, il t'amène dans toutes les directions. Oui, c'était ma belle-mère en 1994. Après, oui, oui, oui, non, non, non, quand je me suis mariée, la fille m'a exploité jusqu'à... Après, oui, oui, oui, oui, oui, ah, ah, Écoutez, hein, tout ce qui est dans votre vie, que vous manifestez, c'est vous qui avez cherché. Et quand tu restes à côté, il suffit de parler avec quelqu'un, deux minutes, et même 30 secondes. Pour voir là où la personne part. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Et parfois, deux personnes observent une situation. Mais nous n'interprétons pas la situation de la même façon. Nous n'interprétons pas la situation de la même façon. L'autre personne te dit Non, pourquoi tu as fait ça Franchement, on ne fait pas. Et tu vois le truc sur lequel il a parlé, est en train de parler c'est un truc de 5000. Je lui dis que tu sais pourquoi, j'entre très rarement à la cuisine. Parce que je me suis, un jour je me suis rendu compte que parfois je passais, avant je passais 3 heures à 4 heures par jour dans la cuisine. Je lui dis qu'en une heure je peux produire 300 000 francs. Écoutez, hein c'est ce qui faut en pauvre. <rire> aïe, aïe, aïe, c'est belle qui m'a fait changer là, les idées. Vous savez, cuisiner en Europe, j'ai l'impression que quand on cuisine en Europe, ça passe plus vite que quand on cuisine au pays. Tu peux avoir quelqu'un fait 4 heures de temps en Europe pour préparer le cookie. Quand même, non. Never, never. Il comprend que 4 heures, si on le paye 10 dollars, non, 10 euros de l'heure, 4 heures, ça fait 40 euros. Non, that's too much. J'avais une tante comme ça, là, en Benke, m'a accueillie. La femme, là, elle te fait n'importe quel repas en 25 minutes. Top chrono c'est ça j'ai appris à manger frais c'est à dire je vais faire frire les carottes pendant cinq minutes avec la tomate même la tomate à... tu manges dans, encore même sucré oui donc, ah, okay. donc les crevettes j'aime les crevettes fraîches tu me fais frire les crevettes les crevettes tu mets un peu de poivre un peu de truc c'est ya cuit tu peux monter peu, le couscous ça gérer mon frère tu mets le dedans tu fermes cinq minutes c'est cuit oh là là là, là. Ah Oh my god, je oh me suis rendu compte un jour que je prends une ménagère, même si je lui donne 10 000 la journée, et que cette journée elle vient et passe 4, heures, 4 à 8 heures de temps de travail chez moi. Il vous a certains vous vous, vous levez comme ça. Quand elle reste, il voit, il, voit, il faut nettoyer, il faut nettoyer les fenêtres, il faut nettoyer ceci. Je dit, ah, j'ai passé trois heures de temps seulement pour être content que ma maison est propre. Trois heures de temps. Et le pire, c'est qu'après les trois heures de temps, là, je suis fatiguée. Non, non, non, moi, il n'aime pas, pardon, excusez-moi. Eh, excusez ma vie. Eh, pardon. Si ton gars t'aime parce que tu nettoies la maison, eh, mamie, qui va chercher la bonne Aïe, aïe, aïe. Même le chauffeur, avant de prendre le chauffeur, moi, eh, pardon. Je, je me rends compte que quand je conduis, j'arrive à la maison à Douala. Je suis stressée. Parce que les mototaxiants sont passés, c'est là, pim, pim, pim, pim. Tu conduis, tu freines, tu, tu veux passer, tu pousses, tu, tu arrives pour pas couvrir, il faut que tu forces pour passer. Et qui est Non, non, non. Dès que tu gardes la voiture comme ça, là, tu fais... Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Il te faut encore une heure pour te remettre les, les esprits en... Non, non, excusez-moi. qui est? Quand tu prends le chauffeur au Cameroun, tu divises son salaire, tu vois qu'il ne te revient même pas à 5,000 francs la journée. Et je dis toujours, Jean, tout dans le monde entier, c'est l'énergie. Le matin, tu as l'énergie qui peut te donner même 100 millions de francs à cette journée-là. Mais tu es pas ton énergie dans la journée. Tu es pas tu pars d'abord le matin sur TikTok. Tu regardes 50 vidéos. Ça te donne 50 émotions le matin. Tu ne regardes rien qui t'inspire. Ça te ça <rire> C'est amusant. <rire> tu as fini de rire après quoi hum? Tu as fini de rire non Après quoi Je dis souvent que tu as fini de rire, tu as encore tes mêmes factures. Non? Les mêmes factures sont là, non? Et moi, ce que je dis là, mes enfants connaissent. Mes enfants connaissent. Je vous dis, si vous voulez, vous faites vous, voulez, vous ne faites pas. Je vous dis que vous allez venir me visiter. Parce que quand vous serez grand, un certain moment de votre vie, C'est ce, ce sont vos capacités qui vont payer votre vie, mode de vie. Votre lifestyle. Donc si me donné tous mes enseignements, j'ai donné tous mes conseils, tu as vu que c'est ta part que tu connais, qui est mieux. Ne te dérange pas. Tu vas venir dans une de mes résidences. Tu as, si je suis même là-bas, là la période là. Tu es mon jet privé à te prendre pour t'amener chez moi à New York. Après, tu retournes dans ton mode de vie que tu as préféré. Parce que j'ai compris que la si c'est un choix personnel. Et même dans les gens qui sont dans les relations, tu es marié. Tu vas te rendre compte que il y a des choses que tu veux faire, mais c'est peut-être dans tes désirs, mais ce n'est pas dans les désirs de ton gars. Écoutez, c'est très délicat ce que je vous dis. Tu veux, mais l'homme avec qui tu es. Non, et que? Tu n'es pas par la cuisine préparée, pourquoi? Non, chérie, tu dois préparer. Pendant que tu as la cuisine préparée, tu à la télé. qui mais chérie, et 3 trois heures que je passe le soir à la cuisine. C'est pour ça que je comprends les Européens. Souvent, rentrer, ça achète un, un takeaway. Il achète un truc à emporter. Ok, j'ai travaillé dans la journée 70 euros. Je prends 10 euros, j'achète la nourriture, je mange. Je rentre et me repose. C'est vrai que moi, je pense que 70 euros, c'est petit pour une journée. Tu dois travailler même 400 euros par jour. Parce que plus tu gagnes de l'argent, plus ton énergie, plus tu as les options. Plus tu as les options. C'est pour ça que moi, je vois les choses. Si je peux si je peux acheter mon temps, si je peux me lever le matin, je dis je prends une ménagère, je prends une cuisinière et j'économise 5 heures que j'aurais pu aller au marché. Est-ce que vous savez comment aller au marché prendre le temps? Même le supermarché, je n'aime pas l'eau supermarché. Ah, mamie, si vous avez avec moi, hein? même aller au supermarché, pour moi, c'est fatigant. Like, pourquoi je m'assois m'asseoir pour réfléchir sur la liste des choses like tu prends, tu fais comme ça là. Euh, on a quoi la maison qui nous manque il faut le papier toilette euh, il y a encore quoi qui manque, il faut euh, tu écris tu finis de faire la liste je lève au banc je ne sais pas la paresse I'm, I'm, I'm leveling you up Tu finis de faire la liste d'abord ça. Écoutez, l'argent sort de tes pensées et de ton énergie. C'est là-bas qu'il y a l'argent, ici. Tu finis de faire la liste. Si tu vais aller au marché de Bonamou, ça dit, alors au bagarre avec les gens pour économiser euh, 3000 Oh, colo, oh, oh, oh, Vous savez l'énergie qu'il y a dans les marchés Tomate, tomate, tomate, tomate. Oh, 500, 500, 500, 500, Quelqu'un vient, il passe avec la boîte il te pousse, il te piétine. Ça t'énerve. Tu portes le sac, ça pèse dans ta main. J'ai fait tout ça, hein, j'ai fait. L'année passée encore, je pas tout marché. Janvier, février, je pas tout marché. Tu achètes un truc ici, là. Deux. Après, je dois encore traverser tout le marché pour aller de l'autre côté acheter encore l'autre. Non, non. You know what? Non, non. Mm -mm. Je me suis assise un jour, j'ai dit que non, je mérite mieux que ça. Et voici, la, voici ce qui m'a fait commencer. Ah, moi, j'avais deux ménagères. Regardez comment j'ai commencé. Je me suis dit un jour, si je paye chaque ménagère, supposons que je commence à 30 J'avais commencé à 30 000 le mois. Et peut être 30 000. Même si c'est pour qu'elle s'occupe de moi. Un jour, je suis allé à Bonapurso chez une dame. Noël 2019. La femme avait un bébé qui était en âge de peut-être 6 mois. Et elle nous avait invité pour uh, Christmas dinner. Et à l'époque, j'avais encore les pensées africaines là. J'arrive, elle était mariée en blanc. Je me dis, mais c'est quel genre de femme de, de foyer ça? What, the, what, the, what is this kind of woman? Hmm? On arrive... Son bébé pleut, nier, elle n'allait pas. L'enfant pleure, il y a une femme là-bas à l'étage qui est en train de s'occuper de l'enfant. Il y a une autre femme qui est en train de s'occuper des autres enfants. Il y a deux femmes qui sont en train de préparer pour venir servir. On finit de manger. Elle dit manger, manger, apporte manger, allez manger, manger. <rire> Je me rappelle encore des choses qu'aujourd'hui. vous Manger, manger. On finit de manger. La femme qui nous a... qui nous... like, the hostess. Notre hôte, elle est assise à table, elle prend sa cigarette. On est au bord de la piscine. Bon, venez à là vous allez voir les gens, la belle vie. Oui, chérie, oui, on te dérange pas, chérie, laisse les plats, ils vont débarrasser. Je faisais un peu ma petite villageoise, là. Je faisais conserver, les, porter un peu les plats pour, ouais, comment on, on nous a appris que non. Quand tu débarrasses, ça veut dire qu'un hey, m'offre quitte avec ça. Elle s'assoit, on débarrasse tout. On monte avec, on, veut, on démonte à la table. Après, il dit, bon, on va dans la piscine. Elle appelle ses filles, allez chérie, allez mettre vos maillots de bain. Je regarde comme ça, là. Je suis resté, Six mois après, je pensais à la vie de la femme. là. Je dis, mais matin un peu. Elle a l'enfant qui a six mois. Mais tu peux même pas savoir qu'elle a l'enfant. Elle ne se stresse pas. Pas un peu chez notre maman, là. Euh, Changez la couche de l'enfant, là. Oh, la mamie en était au feu. Oh, mets-moi les assiettes sur la table. Le mari assis avec ses amis, il boit. <rire> Ouais ouais ouais ouais ouais vraiment je vous vois. quoi quoi c'est ça que chacun qui cherche sa souffrance hein. et vous dis moi ora. chacun cherche sa souffrance et si tu es l'autre personne l'autre femme qui a plusieurs employés personne ne va te juger en tout cas même si tu te juge ce n'est pas le jugement divin c'est pas Dieu qui va mettre la foudre sur toi J'ai commencé donc à penser un jour. Et parfois tu passes chez le genre de femme là, tu dis que son mari ne va pas l'aimer. Hein? Tu vas voir son mari ne va pas l'aimer. Tu as menti. Tu as menti. Tu fais tout ça, tu laves ton mari t'aime plus. Hein? Fin de journée, tu sens la sueur, tu sens la nourriture, tu, tu es fatigué. Et... Level up. Vos pensées là doivent monter. Ça doit changer. Quand elle parle comme ça, je sais qu'elle parle la vérité. Hein. Je suis là pour vous dire. Je, je suis votre libératrice. Je suis là pour vous libérer de l'esclavage. Bé, j'aime quand c'est toi qui prépare ma nourriture. Hein. Moi, je veux pas que les ménagères préparent ma nourriture. Hein, bé. <rire> On m'a déjà fait ça beaucoup de fois. Hein. On m'a déjà fait ça beaucoup de fois. Je suis restée donc l'année passée. Après avoir stressé nos poules, faire tout ça, je suis resté dans ça, j'ai dit que non. Si je prends une ménagère, 30 000. 30 000, je divise par 30. Ça veut dire que chaque jour, je dois faire quelque chose qui va me donner plus de 1000 francs. Si je peux je multiplie par 10. Si cette femme va me libérer, elle va m'alléger de 5 heures de temps. Vous voyez, si elle va m'alléger de 5 heures de temps, en 5 heures, je dois produire 10 fois son salaire. Ne regardez pas ma part, je ne, je ne, je ne fais pas le même jeûne que vous. Vous avez suivi. Donc ceux qui font le jeûne sec, continuez votre jeûne sec. Ceux qui font le jeûne normal, faites le jeûne normal. Le jeûne normal, c'est de 6 heures à 18 heures. Vous savez, je fais souvent le jeûne de je suis un Donc ma part n'est pas comme pour vous, je vous en prie. Au TF, si tu as soif, c'est différent. Si tu as décidé de faire le jeûne de trois jours, assure-toi que tu n'as pas de conditions de santé. Bizarre, genre, euh, euh, tenez compte de votre condition de santé. Voilà, je reviens du boulot, mon homme a déjà mis le poulet au four. Qu'est-ce que c'est agréable, franchement. Donc, je me suis dit, ok, si je prends cette personne si je veux avoir un jardinier à la maison, si je vais avoir un blanchisseur à la maison, je m'assure que le blanchisseur va, s'il m'allège des habits que je devais laver deux fois par semaine, les habits qu'il va laver là, si je le paye 5000, je dois m'assurer que dans le temps qu'il va m'économiser là, je vais produire 5000 x fois 10. C'est pour ça que j'ai commencé à capitaliser mon temps et mon énergie. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que ce n'est pas fait pour moi. Like, accepté, j'ai accepté la réalité des choses. Les fait qu'on dit, qu oh, ta, ta belle-mère va venir, c'est toi qui dois préparer pour elle. Ta canon, laissez-moi. Je commande le tarot. Oui, oh, oh, Victorine va préparer, le tarot, elle va faire le tarot, elle va me donner des poses à table. Oui. L'argent achète beaucoup de choses, hein. Dans la, votre mentalité d'avant, vu que, oh non, je, je, je, je vais faire comme ça parce qu'il veut économiser 3000 Je vais économiser 2000 000. Et le, quand tu as commencé à valoriser ton énergie, ça se fait en avance. C'est-à-dire, tu ne vas pas attendre d'avoir les 30 000 pour payer la ménagère Même quand j'ai arrêté de travailler pour les gens. Je me suis dit, si je ne vais pas donner mon énergie à cette personne pour qu'il me donne 1000 000 pounds. Je travaille en, en, la dernière fois je travaille pour quelqu'un, je travaille en, en Angleterre. 1000 pounds. Ok, si elle divise, ça veut dire que chaque jour, ça fait 250 pounds la semaine. 5 days a week, ça fait 50, dollars, 50 pounds per day. Ok. Si je dis que je ne veux plus travailler pour quelqu'un, je vais m'asseoir de 8h à 17h ou de 8h à 20h s'il le faut ou 22h s'il le faut. Mais je dois produire minimum 50 pounds. Et si je peux multiplier. Si je peux multiplier par deux, par trois, voilà comment l'esprit d'entrepreneuriat vient dans ton esprit. Ce qui fait que quand tu te, le matin, je te réveille. 2016, j'avais pris le bureau en Angleterre. Je sortais le matin, je parlais ma au bureau. Au début, c'était très difficile parce que rendu, je m'étais rendu compte que je m'étais habituée à travailler sous la pression des autres personnes. Tu vois, quand tu es au bureau, non. Dès que personne ne te regarde, tu prends un peu le téléphone. Tu tic-toc un peu, 5000. Where? With who? You've been where? Après, je vais go flip. I go you... on... on... have my Gucci, aunt. I go have my Louis Vuitton. <laughs> Je me suis rendu compte que je ne travaillais que sous la pression des gens. Et après, je me suis dit, je dois canaliser mon énergie pour dire que je vais me lever faire ça. Personne ne me regarde, personne ne me check et je le fais. C'est ça qu'on parle de leadership. Ton leadership commence d'abord par toi-même. Il start by yourself. Et au début, personne ne te rémunère. Tu fais sans que personne ne te paye. J'ai fait ça au moins trois ans avant que ça commence à payer. Trois ans. Donc, vous devez développer cette habitude. Je ne vois pas, demi j'arrive au bureau. 8h, je commence, je commence après 8h30. Je suis fatigué. 8h30, 30 minutes de travail. Je prends un peu le téléphone. Je passe sur YouTube. Je regarde. Après, je dors. Après, je me réveille. Seul, juste dans le bureau. Et je n'ai personne. Après ça, je me suis dit Ok, je dois commencer avec des objectifs dans la journée. Quand elle commençait à faire des objectifs financiers, ça faisait que quand je me levais euh, et que je parlais beaucoup aux gens. Au début, je donnais beaucoup de conseils aux gens. Quand je donnais des conseils, je ne me perdais pas à trop bavarder pour les gens. Après, ils commençaient à dire que je dois avoir des produits et services. J'ai commencé à façonner des produits. Je passais des nuits à créer des programmes. Et le matin, deux, trois jours d'enregistrement, ça je mets, je mets à la disposition des gens. De là encore, je suis passé à quoi J'ai eu plusieurs phases de, de, de, de, dans, le, dans le développement de mon business. Donc, ça commence d'abord par le fait que je te dise que je valorise mon temps et mon énergie. Je valorise mon temps et mon énergie. Mon énergie vaut plus que ce que ce patron m'offre. Mon énergie vaut plus que ce que je, je, je, je, je, je donne à la ménagère ou au cuisinier, ou au coursier. Et là, tu peux, fa tu peux facilement, c'est pour ça que tu peux facilement dépenser certaines sommes d'argent. Parce que tu sais que je dépense cette, cette, cette somme. Peut-être que tu as travaillé toute la journée. Tu t'es fait trois, 300 000 dans la journée. C'est facile pour toi de sortir 10 000 le soir, tu manges. Parce que tu sais que j'ai fait 6 heures, 8 heures de boulot. J'ai voyagé, j'ai porté la marchandise, je suis venu se déposer... Bénéfice 300 000. Je peux sortir 10 000 le soir, je mange. Parce qu'il ne veut pas encore rentrer à la maison, aller courir, encore pour dire qu'il va rentrer dans la cuisine pour préparer. Je ne peux pas. Le lendemain, pareil. Et quand tu commences à te faire 300 000 la journée ou tous les deux jours, tu peux facilement prendre 5 000, tu donnes un chauffeur. Conduis-moi. Le temps qu'on peut, de doigt la yaoundé, je dors. Quand on arrive, je ne suis je pas aller au rendez-vous, j'ai l'énergie pour parler aux clients. C'est comme ça qu'on pense. Le que tu dis que tu vas aller à la générale, te bousculer avec les gens. Tu payes 3 500 ou 4 000 pour voyager. On t'a serré. L'enfant a pleuré. Il y avait un enfant devant toi dans le bus qui pleurait. Les gens sont venus vendre les, les, les, les trucs, les médicaments dans le bus. Mes chers amis, vous savez, ce produit il est très bon parce que ça fait telles choses. Puis ce produit va vous aider contre l'infertilité. Vous prenez, vous versez dans une boîte, vous tournez. Après, vous secouez. Vous... Quand tu arrives à Yaoundé, tu as mal à la tête. Tu arrives à Yaoundé, au lieu de partir payer 15 000 à l'hôtel pour dormir, tu peux acheter ta tante dormir à Biemassi. Voilà comment vous vous réfléchissez avant. Eh. Tu arrives à Biemassi, Ta tante t'attendait. Hé hey, ma fille! Hé! Hey. commentaire jusqu'à 22h30. Et tu es chez les gens, tu ne peux pas dire que tu peux pas dormir à 20h. C'est pas poli. Tu te lèves le matin, tu ne peux pas quand même te lever, tu sois à 6h. Il ne faut que pas courtoiser, tu restes avec, tu balais le sol, tu fais, ouais yo. tu as dépensé l'énergie de 30 ou 40 000. Alors que tu aurais pu aller donner 10 000 à l'hôtel, tu dors. C'est un système de pensée qui vont ensemble. Je ne sais pas si vous suivez. Et quand tu commences, ne, fais, ne cherche pas à faire comme tout le monde. Parce que ce que je vous dis, c'est comme ça que 3% pensent. 3% En Afrique, alors, je dirais même 1%. Parce que tout le monde en Afrique pense autrement. Tout le monde en Afrique pense autrement. Tu peux arriver dans la ville où ta tante. tu passes là-bas même 5 fois par, par mois, elle ne sait pas que tu es venu. Tu viens faire tes affaires. Et si les affaires-là sont les affaires viables, tu vas voir que tu ne vas pas passer encore du temps. Ça va te donner. Les affaires-là vont te donner l'argent. Ça va produire l'argent de ça. Et quand tu commences à investir sur ce que tu fais, tu vas voir que tu vas, même avec tes clients, tu seras rigoureux. Au lieu de voyager pour aller faire un business qui va te. Supposons que tu es intermédiaire dans une transaction. Et la transaction donne un bénéfice de 2 millions de francs CFA. Dans tes trucs carburants, monter, descendre, tu dépenses dans les 200 000. Est-ce que tu crois que tu vas leur faire une facture de 250 000? Jamais. Jamais. Tu as demandé même 1 million. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous faites certains trucs. Vous ne valorisez pas. Tu, fais, tu laisses ton argent là-bas. Tu fais, tu fais, après, ah, ils m'ont exploité, ils ne t'ont pas exploité, tu étais bête. Parfois tu pensais même que tu étais très intelligent, mais tu étais bête. C'est pour ça que tu fais un business avec quelqu'un, il porte tout l'argent il part avec. Parce que la personne comprend qu'il a les dommages collatéraux, il sait que je, je dois payer le loyer, je dois payer les emprunts, je dois payer ceci. Toi, tu ne veux rien investir, tu ne demandes pas l'argent, parce que tu n'as pas de facture. Quand tu vois quelqu'un qui est business-minded, il ne réfléchit pas comme les autres. Il arrive quelque part, vous perdez un peu de temps, il dit, allez écoute, écoute. C'est pour ça qu'en Angleterre, moi je suis arrivé en Côte d'Ivoire, euh, le roi Jocelyn qui est en Côte d'Ivoire me dit que même quand tu arrives là-bas à la police, il y a le service VIP. Donc c'est officiel, hein, c'est officiel. La police connaît que si tu viens, tu es pressé. Paye en plus, tu te passes directement, tu entres dans le bureau du commissaire, tu fais ce que tu as fait dit maintenant c'était créer des faces une créer des choses comme ça. Parfois tu arrives, tu t'assois oh, au Cameroun, tu t'assois trois heures de temps dans un bureau pour faire un papier. Parce qu'il n'y a que toi qui peux signer ce papier. Les trucs de banque là, moi j'ai donné beaucoup de dérogations, on appelle ça comment procuration. Il y a les procédures que je n'ai pas pu faire. Non non non non, you, you will not see me there. Forget about it. C'est moi le trajet pour quitter de ma pour mon adjoint. 45 minutes. Tu arrives sur place, tu fais encore 2 heures de temps. à rentrer il y a les embouteillages de 15 heures. Il te faut encore 2 heures de temps pour rentrer. Vous ne valorisez pas votre temps. Et vous n'êtes pas focalisé. Vous allez voir que quand vous allez commencer à faire ceci, 2023, c'est. Oh, I can't wait. J'ai hâte. Parce que même moi-même, là, je sais que mes choses, Je me sens... Je sens que moi, je suis en train de changer. Je sais. Je sais que je suis en train de changer. Je sais. Et ta vie change quand tu changes. Ce ne sont pas les circonstances qui viennent te changer. C'est toi qui changes. Et tu changes les circonstances. Donc ça vient de toi. Il y a des choses que tu as acceptées depuis longtemps. Tu vas commencer à dire non, non, tu vas voir que ton énergie va commencer à être canalisée. Tu vas commencer à augmenter. Tu vendais les produits de 5000 avant. Quand tu vas être de 5000, tu as le bénéfice de combien 1500, c'est petit. Tu vas commencer à acheter. Un jour, j'ai regardé le profil du père des enfants d'une cliente. là. Avec du mari, du mari d'une cliente. Et à l'époque, je voyais les produits qu'ils vendaient. Il te vend le tout de 12 millions, 18 millions, 20, 30 millions. Je vous a dit, wow. Ça, c'est, like, But this, is, this is good. Si à une semaine, il fait une transaction, il a au moins le bénéfice de 8 millions dedans. Toi, tu fais 50 transactions par semaine. Tu ne rentres pas à la maison avec, 30, avec 50 000. Hein? Je vais te taper, viens et tape ta tête sur la je te gifle. Pour te vendre des petits petits trucs. On va voir ce que quelqu'un vend. Je demande que tu vends à combien? Elle me dit 70. 250. Hein? Tu es. Tu sauces. 250. Hum. Il te faut combien de ventes pour que ça te donne quelque chose? Arrêtez aussi, non. Pourquoi je vends un truc de 2500? Je dois m'assurer que chaque seconde, j'ai un client qui achète. Non, à Canadou, do. do, do, do ah, what are you talking about? C'est que toutes les minutes, tu as au moins clients, cinq 10 clients. dans une heure, comme ça, là, que j'ai pointé, même 100 000. Oui. Et quand tu dis que tu veux élever tes finances, c'est pour ça que je vous ai dit que. L'atelier que je vais faire, la conférence que je vais faire avec vous euh, samedi après-demain là. Déjà que je ne veux même pas tout le monde. Non, ne vous inquiétez pas. Ce sera sur Zoom. Je veux m'asseoir avec vous et je veux que vous visualisez votre année 2023. Donc je veux travailler avec des femmes et des hommes qui seront concentrés pendant cette conférence. Ne venez pas vous tomber. Une femme, elle fait le message aujourd'hui. Je suis tombée sur le message. La plupart du temps, ce n'est même pas moi qui check les messages. J'ai le flyer qui est sorti. Je lui envoie le flyer. Elle m'appelle. Je ne décoche pas. Vous m'appelez, moi, je ne décoche pas. Elle m'appelle. Elle me dit, explique-moi, ça veut dire quoi? Je lui ai dit, ma chérie, va sur la page, j'ai fait un direct hier, avant-hier. J'ai parlé de ça. Si je ne peux pas parler de 30 minutes, je regarde. Eh. Laisse. Tu as compris? Laisse. Pardon. Laisse ton mamie, laisse. Tu vas arriver le soir là, quand on va s'asseoir, chacun sera prêt avec son agenda, avec son papier pour planifier ça, son truc. Tu vas venir, tu vas dire, euh, tu vas dire, where? With who? Doing what? Non, I don't want that. Et votre niveau de conscience s'élève en fonction de ce que vous permettez. C'est important. Hmm. Bon, pour le reste, vous vous viendra la conférence. La conférence est 15 000 francs. J'aurais même dû mettre 50 000, mais bon, 15 000 francs. Ce sera demain, euh, samedi, à 20h. De 20h à minuit 30. Pointez-vous on en un bon environnement. Si vous avez des bruits autour de vous, ne venez pas. Vous ne pouvez pas les bruits que vous venez, mais vous no, I don't want it. Ce sera sur Zoom. J'ai des gens aux états unis qui ont déjà payé. Et si vous venez, vous ne connaissez pas ce que c'est. Ne payez pas, ne venez pas. Vous avez suivi non C'est même l'énergie de l'environnement là ça compte. Je ne veux pas les mauvaises énergies. Bon, passez une bonne soirée. Les kits, vous achetez, j'ai bien précisé que vous pouvez acheter les kits sans me, sans me contacter. Vous n'avez pas besoin de me contacter pour acheter vos kits. Bon, voilà. Vous connaissez le kit fondation, c'est pour briser les malédictions générationnelles. Peu importe là où tu es, tu commandes, tu payes, tu fais ton transfert Orange Money. On te poste, tu n'as pas besoin de. Et pour la consultation, ne vous précipitez pas pour payer la consultation. Écoute-moi longuement. Quand tu t'assures, quand je dis que je vais prendre ta, pour la consultation. Au Cameroun, la consultation, c'est 65 000. 6, 5, 65 000. Par tout ailleurs, c'est 70 000. Vous me suivez. Et en payant, parce que il y a des gens qui arrivent toi à payer. Vous traversez tout ça. Là. Pour payer, il faut t'assurer que tu laves avec le sel. Et que tu me suis déjà depuis au moins trois semaines. C'est tu sais qu'on ne peut pas se parler. On ne peut pas se parler. On ne peut pas. Ça ne peut pas se passer. Vous avez suivi, non? Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Ou bonne soirée. Bye-bye.